Bonjour les amis, la clé du succès en trading c'est un bon management, qu'est-ce que ça veut dire Je vous ai déjà expliqué dans mes vidéos précédentes que si vous tradez à très court terme vous pouvez arriver à faire en scalping 95% de trades gagnants pratiquement tous les jours. Mais ça veut dire que si vous avez un trade ou deux trades perdants, eh bien il faut à ce moment-là que vous évitiez de laisser ces pertes grandir et que vous perdiez l'équivalent de ce que vous avez gagné avec vos trades gagnants. C'est la même chose lorsque vous faites du day trading, si vous tradez à plus long terme, donc des trades qui vont durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, eh bien il est clair que votre stop loss et votre take profit ne doivent pas être mis au même, à la même distance de votre point d'entrée. Effectivement si vous faites cela, si vous avez un rapport 1-1, eh bien en day trading vous aurez beaucoup moins de probabilité de réussite qu'en scalping donc vous n'atteindrez pas 95% et à ce moment-là vous risquez d'avoir plus de trades perdants que de trades gagnants. Donc ce que vous devez faire dans une optique de bon money management c'est de faire en sorte que votre take profit soit 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois supérieur à votre stop loss. Ça veut dire qu'il faut bien analyser le marché voir le potentiel qu'a votre trade avant d'ouvrir votre trade car si vous voyez que vous devrez couper rapidement votre trade comme on fait en scalping et eh bien ce n'est pas la peine d'attendre très longtemps, restez en scalping et n'essayez pas de faire des trades qui eux vont faire en sorte que vous allez gagner et puis reperdre immédiatement ce que vous avez gagné et même aller toucher votre stop loss. Donc c'est très important, d'autant plus important si vous passez du scalping au day trading que vous ayez un gain, un ratio gain-perte bien plus élevé. Donc de temps en temps vous ferez des trades qui vous permettront de gagner 3 fois, 4 fois plus que ce que vous, payez, que ce que vous pouvez perdre sur votre, en touchant votre stop loss. Mais c'est très important de regarder ça, sinon vous n'arriverez jamais à des bons résultats en day trading et encore moins en swing trading. Donc si vous avez une méthode de day trading actuellement, surveillez bien votre money management et mettez toujours votre take profit supérieur à votre stop loss si vous voulez avoir des résultats positifs. Donc moi je ne suis pas opposé au day trading, de temps en temps je fais des day trades mais en ayant pris d'abord des gains sur, mon, sur une position scalp et ensuite je laisse une partie de mon trade ouverte pour profiter éventuellement d'un des trades ou d'un swing trade sur certaines positions, mais évidemment je ne vais pas faire euh, 10 trades par jour de cette manière-là comme je pourrais le faire en scalping. Donc c'est une, une optique euh, différente mais c'est pas incompatible, il n'est pas incompatible de faire scalping et des trading mais toujours en surveillant bien son money management parce que si vous perdez trop lorsque vous faites du day trading et eh bien même tous les scalps que vous avez pu prendre dans votre journée seront effacés par la perte que vous prendrez en day trading. Donc surveillez bien ça, c'est un point essentiel en trading si vous voulez avoir des bons résultats à long terme. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la et n'hésitez pas à me mettre des commentaires et à vous abonner à cette chaîne YouTube si, vous ne, si ce n'est pas encore fait. J'espère vous retrouver très prochainement. Regardez en dessous de la vidéo, vous avez des liens vers mes formations et j'espère vous retrouver très prochainement dans une prochaine vidéo. À très bientôt, au revoir.